Ben, L'histoire de TED a commencé en 1984 et en Californie il s'agissait de dépoussiérer les conférences. Alors euh, ils ont inventé TED et c'est un cycle de conférences américain donc et 18 minutes maximum pour convaincre, format très court et euh, basé sur l'émotion et c'était les idées pour changer le monde. Et en 2009, euh, voyons que ça marchait euh, très très bien, le format s'est exporté euh, dans le monde entier. Et il est arrivé à Bordeaux en 2011, avec la première édition qui avait pour thème « Ensemble ». Et ensuite, se sont succédés euh, tout un tas de thèmes euh, en, euh, sur euh, le rêve, sur le territoire, euh, sur, euh, sur les identités. Et, euh, euh, sur « Ensemble » aussi sur, Oui, tout à fait. Et on arrive euh, en 2014 avec euh, la précédente édition, qui avait pour thème euh, « La résilience, le rebond ». Alors tout ça, ça a été fait ben, grâce à des licenciés. Alors on peut citer par exemple Tony Chappelle, Alexis Monville, François-Xavier Baudin, Isabelle Monville, toi, moi. Et puis ben, on, on passe le relais. Et on passe le relais à Marc, et, euh, Marc Langlois et Olivier Danco. Donc après, pourquoi, pourquoi on, fait, on fait tout ça Pourquoi, pourquoi faire, faire TED à Bordeaux on, on se rend compte en fait que... On a cité les licenciés, mais c'est de plus en plus une équipe qu'on retrouve euh, chaque année euh, de bénévoles, euh, avec des associations qui, euh, qui supportent aussi euh, le format, euh, notamment euh, Akinum, et, et les différents métiers, différents, euh, différents euh, professionnels. Puis on, est, on est tous motivés par, euh, par la même chose en fait. On y trouve tous évidemment euh, notre intérêt, mais euh, c'est vraiment le, le désir de faire avancer les choses de découvrir de nouvelles idées, de les diffuser, de les partager. D'ailleurs, ça c'est euh, particulier dans, un format, dans une conférence TEDx où TED, les spectateurs en fait on les appelle participants. Et participants parce qu'en fait ils sont acteurs. Alors ils découvrent des idées et euh, puis on en fait et puis euh, et puis après on les propage dans notre entourage, dans notre vie. Voilà, et c'est quand même assez moteur.